Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons parler de la classe Thread. La classe Thread c'est l'objet de base permettant le parallélisme en Java. Et vous trouverez partout dans les langages une notion équivalente. Par exemple le, le type task en ADA euh, ou euh, dans des bibliothèques euh, de programmation par exemple POSIX ou autre, également un type qui est associé à un mécanisme système. Et en fait, cet objet de base dispose d'un certain nombre de primitives. Les plus importantes, c'est start, sleep, yield, wait, notify et notify all que nous verrons plus tard. Alors, au départ, on a vu dans une séquence précédente le cycle de vie d'un flux d'exécution et donc on va regarder un petit peu ce qui se passe avec Thread. Thread, c'est une classe, et c'est vrai que c'est un rôle un peu particulier, c'est quand je crée une occurrence de cette classe je vais créer en fait une nouvelle thread, donc un nouveau flux d'exécution. Et évidemment, il va falloir que je lui associe quelque chose qui va s'exécuter. Donc lorsque la thread est créée, eh bien, la méthode start va la mettre dans l'état prêt. Donc il y a deux choses, il y a le fait que l'objet soit créé et le fait que l'objet puisse envisager d'avoir le processeur. Donc une fois que vous avez fait un start, il est prêt. Ça ne veut pas dire que c'est exécuté tout de suite, ça peut attendre un petit moment en fonction des exécutions qui sont en cours. Alors à ce moment là vous allez avoir le système classique où l'objet va être élu à voir le processeur et sur fin de quantum vous avez cette boucle qu'on a déjà vue lorsque j'ai parlé des flux d'exécution, c'est assez classique. Et puis l'objet peut également se trouver suspendu et en particulier les, les méthodes comme sleep, wait, euh, peuvent provoquer la suspension euh, de euh, l'objet et à ce moment-là eh bien il y a d'autres méthodes qui vont le remettre dans un état prêt. Donc typiquement notify, notify all, on les verra un peu plus tard. Il y a également euh, yield. Yield en fait il ne passe pas par état suspendu mais il dit j'abandonne le processeur. Donc, en fait, je me remets dans la file d'attente. Bon, Si je suis tout seul, évidemment, je reprends derrière. Mais c'est une manière de provoquer ce qu'on appelle une commutation. Donc, si j'étais élu, eh bien je provoque l'exécution potentielle d'une autre thread. Et moi, je me remets prêt. Je ne suis pas suspendu parce que suspendu, je ne suis pas éligible pour avoir le processeur. Tandis que prêt, je suis éligible pour le reavoir éventuellement, immédiatement, si c'est possible. Et puis au bout d'un certain temps, la fin de l'exécution amène la thread dans un état où elle est terminée. Alors bien évidemment que se passe-t-il pendant qu'on fait euh, tout cela Eh bien euh, on est en train d'exécuter du code et ce code se situe dans une méthode qui doit être implémentée qui s'appelle run. Alors vous pouvez, enfin je dis elle doit être implémentée, vous pouvez ne pas l'implémenter mais euh, cette méthode sera appelée par start quoi qu'il arrive et l'implémentation par défaut de la place thread c'est je ne fais rien. Donc si je, fais, euh, je crée une thread sans avoir euh, implémenté euh, la méthode run on va voir comment on peut implémenter la méthode run et eh bien évidemment ça ne va pas marcher, ça ne va pas le faire. Voilà. Prenons un exemple simple. Donc on va faire une, des petites tâches qui ne font pas grand chose. Donc vous voyez que euh, la manière d'associer un traitement à la méthode run c'est bien évidemment la première manière dire, parce qu'il y a plusieurs façons de manipuler les threads on verra qu'il y a des façons qui sont plus normales que d'autres donc on voit cette première manière c'est d'étendre la classe thread donc je vais créer ici une classe une tâche qui va étendre thread donc je rajoute euh, un attribut dédié euh, à cette classe et puis ici je vais avoir euh, le constructeur qui va me permettre d'initialiser euh, la thread donc je ne suis pas le constructeur de, de la super classe et puis la méthode run qui se contente de dire bonjour au revoir en utilisant euh, le nom qui a été spécifié ici. Voilà. Et puis j'ai la classe principale de mon exemple qui contient la seule méthode main. Je vais créer trois occurrences de une tâche et puis je vais les lancer et regardons ce que cela donne. Alors ce qui se passe c'est que là je vous donne plusieurs exécutions. Ces exécutions elles diffèrent vous voyez que ici c'est T1 qui démarre qui s'arrête puis T3 dit bonjour se suspend et dit au revoir là derrière et le bonjour et le au revoir de T3 sont séparés par un bonjour et voir de T2. Et puis la deuxième exécution c'est T1, T3, T2 comme ça. Et puis la troisième exécution c'est T2, T1, T3 qui euh, passe. Donc je vous ai parlé d'un déterminisme, il se passe plein de choses. Bien évidemment ça se passe au niveau du langage assemblage. Donc euh, mais là ce qu'on voit c'est que rien qu'entre mes deux instructions je peux avoir une commutation et vous voyez que deux exécutions peuvent ne pas donner la même chose, c'est parfaitement normal. On est dans un contexte concurrent. T1, T2 et T3 s'exécutent en concurrence les uns avec les autres. On va construire notre premier chronogramme. Donc on a vu dans une séquence précédente ce qu'était un chronogramme. Là je vais le construire, je ne vais pas le dessiner à la main parce que vous avez vu que j'étais assez pathétique <rire> en termes de dessin à la main. Et donc en fait Regardons ici le chronogramme qui a été préparé. Donc là je lance mon programme qui lance donc la classe principale et la classe principale je vais avoir une partie là le 13, c'est ce qui s'exécute et le pointier, c'est ce qui ne s'exécute pas. Donc que fait mon programme principal Il commence d'abord à faire des new. Donc il crée dans un premier temps la thread T1 puis la thread T2 puis la thread T3. Pour l'instant les threads sont créés, l'exécution n'a pas eu lieu. Vous voyez que la, la création se passe en deux temps, création de l'objet et pour que l'exécution commence pour une thread il faut lancer start. Donc là j'ai un t1.start donc vous le voyez apparaître ici. C'est le démarrage puis un t2.start puis un t3.start. Alors je ne les ai pas représentés avec un aller-retour parce que là ici c'est vraiment un lancement d'exécution et je vous rappelle que je me mets dans l'hypothèse où j'ai un seul cœur. Donc en fait pendant que le main s'exécute donc ça c'est un flux qui existe toujours et hein, euh, eh bien euh, les autres ne peuvent pas s'exécuter. Donc une fois que cela euh, s'est terminé eh bien la classe principale a terminé son exécution. Pour autant le programme n'est pas terminé puisque j'ai des threads qui s'exécutent et le programme ne sera terminé que lorsque tous les flux d'exécution, toutes les threads se seront terminés donc ben que se passe-t-il Là ici c'est T2 qui démarre donc je vois bonjour de T2, au revoir de T2, j'imagine qu'il n'y a pas de commutation. Ici maintenant c'est T1 qui prend la relève, bonjour de T1, au revoir de T1 et ensuite c'est T3 qui euh, s'exécute, bonjour de T3, au revoir de T3. Et vous remarquez qu'à la fin de chaque séquence ces eh bien n'ont ce plus d'instructions à exécuter donc ici T2 se termine, T1 se termine trois se termine, C'est simple. Lorsque les trois threads sont terminés et eh bien là mon programme est réellement terminé. Et vous voyez que ce programme il a quatre flux d'exécution parce qu'il y a le main puis les trois flux d'exécution qui ont été créés par le main. Toujours considérer le, la classe principale, l'exécution de la classe principale comme un flux à part entière. Alors, que se passe-t-il quand le programme est terminé Eh bien, en fait, le processus, parce que tout ça, ça s'exécute dans un processus, souvenez-vous ce qu'on a dit dans une séquence passée, eh bien, est nettoyé par le système d'exploitation. Donc là, je vais vous proposer une petite variation pour laquelle on va forcer des commutations de tâches. Donc, c'est ce que j'ai fait en introduisant ici l'instruction thread.yield. D'accord il, ce qu'il va faire, c'est qu'il va provoquer une commutation. Donc avant, j'avais des exécutions qui pouvaient avoir une commutation ou qui pouvaient ne pas l'avoir. Là, je l'aurai forcément. Et donc, je vais avoir un peu plus de commutation. Donc, ça va donner ceci. Du coup, vous voyez que j'ai des bonjour qui se séparent, des au revoir. Mais euh, ils s'entrelacent également de façon variable, comme c'était le cas auparavant. Et donc, j'ai toujours cette propriété que deux exécutions ne vont pas forcément être identiques. Maintenant, regardons le chronogramme pour cette variation. Donc, jusqu'à présent, pas de souci, je lance mon exemple et là, eh bien, création de la thread T1, puis de la thread T2, puis de la thread T3. Puis, j'exécute les trois start et ensuite, le programme principal se termine. Donc maintenant regardons l'exécution euh, des programmes associés. Donc là je vais avoir un bonjour de T1 et puis il va y avoir une commutation qui va se passer. Elle est quelque part, j'aurais pu mettre un petit éclair, elle est quelque part forcée par l'exécution du Guild qui est ici. Donc, et puis c'est T1 là qui a démarré, T3 qui prend la relève, T2 qui prend la relève. Maintenant, ben c'est l'ordre de lanceur, hein, c'est l'exécution. Moi j'ai lancé le programme et puis après j'ai reconstitué. T3 reprend la main. Vous voyez que ce n'est pas parce que T1 s'est exécuté que c'est lui qui va reprendre la main. On ne sait pas. T3 reprend la main et là le programme se termine puisqu'on arrive à la fin de la méthode run. Là après c'est T1 qui prend la main et enfin c'est T2 qui prend la main. À chaque fois les threads se terminent et ici comme auparavant le programme est terminé et le processus disparaît. Alors que dire en guise de conclusion ben, Vous voyez que c'est quand même extrêmement simple cette première manière de procéder. Je vais créer des fils d'exécution en dérivant la classe thread et en surchargeant la méthode run avec les traitements que moi je veux avoir. Et à chaque fois que je vais vouloir créer un nouveau traitement de ce type, eh ben, je vais créer un objet de cette classe dérivée. Et puis je vais le lancer avec le start. Il ne s'agit pas que de le créer, il faut aussi le lancer. Et puis euh, voilà. Alors bien évidemment on n'a pas encore vu les communications, ça c'est quelque chose qu'on verra plus tard, mais on a déjà une forme de communication parce que si j'ai deux classes différentes, thread1, thread2, par exemple client et serveur, eh bien le client pourra appeler une méthode de la classe serveur. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir déjà avoir un début de son plan de communication. Mais on va rentrer en détail plus tard sur les problèmes de communication qui sont évidemment beaucoup plus compliqués que cela. Voilà, je vous remercie de votre attention. À bientôt.